Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3, donc de Slip Evolution. Euh, ce sera pour prévu, la dernière va en une, un bon petit moment, je suis désolé de vous annoncer ça, elle sera aussi a, bien plus courte que les précédentes. Pour une simple et bonne raison, c'est que je suis pas mal impliqué sur Minecraft ces derniers temps pour préparer la saison 2 de, de, de, de, de, de Lucky Cube, pour ceux qui ont pu suivre un peu ça. Euh, en plus, ouais, la chaleur et tout, là, je, je suis en train de... Euh, de mourir à petit feu, presque. Donc voilà, en plus euh, j'ai d'autres euh, trucs en préparation, donc voilà. Euh, nous attendez pas trop à voir de Battlefield 3 dans les jours à venir, ni de vidéo, il y aura peut-être euh, une présentation de matos, euh, et après du Minecraft. Euh, mais bon, il faut que je me mette en place un peu tout ça, euh, je suis désolé mais c'est un peu le bordel. Celle-là je tenais qu'à à mettre en ligne parce qu'il y, y a un gros bug monumental que j'avais jamais vu qui m'est arrivé et j'ai eu la chance de le record. Donc c'est pour ça, puis une action euh, aussi qui n'était pas dégueulasse, voilà. Donc je vous laisse apprécier ça, je tiens à m'excuser encore une fois de mon absence depuis un bail. Et je vous dis euh, sûrement à bientôt. Ciao ciao full droite là, là où je vais quoi. Ouais, full droite, full droite. Pour bon bon non, mais encore dans ce problème, ça. Ils sont tous morts, hein Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, merci. Non. non je prends une tour il je de me droite le important tout <rire> tout cool. mais oui mais t'as as aucune musique avec quoi tu vas juste te vautrer Quoi Le mec qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi j'ai un spectateur Monsieur Carnov est Excusez-moi, est-ce que vous coupez les mecs, là Youtube, hein. Est-ce que vous voyez quelque part, là What euh, Oui, je te vois. Où ça Rien. Je suis stuck, je peux pas jouer Je suis ensuite de Carnov mon gars je suis en troisième personne sur Carnov' depuis tout à l'heure Carnov' t'es mort là 3 Merci pour le spot. Il y a un char sur ma gueule. merci. Au-dessus de moi, il y a premier étage là. Les suces passent. Mathieu, ça se passe. Il y a deux mecs à gauche. Ils sont partout. Ils sont huit en face de moi là. Recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule toi. Monte à l'étage. Monte à l'étage. Monte à l'étage. Personne. Sur ma gueule, il y a pas mal. Il est à la cuve. Là oui c'est bon il est mort, merci J'ai pris un truc dans la gueule là J'ai fumé encore un sniper, bon c'est cool ça Je fais, fais des Kilo magnum mon gars <rire> Ah c'était beau là quand même hein. Tu aurais vu la série de Kilo magnum Je, je t'ai dit à 14 j'étais à 6-7 comme toi avant d'attaquer la série